What's up, gens d'internet? J'espère que vous allez tous magnifiques. Mais pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. Nous allons faire une connerie de la plus haute des conneries, les amis. En fait, je l'ai déjà fait lorsque moi j'ai fait cette intro, mais vous allez voir la séquence qui suit, les amis. J'avais acheté un item de type inutile pour. 750 millions Eh bien oui, je vous laisse sur euh, la séquence où ce que j'ai acheté, parce que vous allez comprendre juste après. À tout de suite. Ok. Vous voulez voir, euh, me voir faire une connerie Let's go faire une connerie, les gars. Euh, 600. 1.2b. 1.7b, même chose. Let's go, c'est parti, les amis. On l'achète. Euh, 700. Il n'y a pas quelqu'un qu'on connaît qui en vend un, genre okay, même s'il est un peu plus cher. Euh, non, je connais aucun d'entre eux. Donc, let's go, c'est parti. C'est ce qui est fait, qui est fait, qui est pu à faire On l'a enfin, le divan Reload, les amis Enfin Plus besoin de cet item de merde Nice Bon par exemple pour euh, rembourser euh, Les skins ils sont un peu partis hein Celui-là s'il part là, on serait bien On serait bien, on serait bien Mais il nous reste un B Seulement un B les amis, oh là là je me sens pauvre Faut que j'attende que mon truc termine donc voilà donc, vous avez compris, mes chers amis, que j'avais des items à la forge et comme on peut voir, il n'y a plus rien à la forge. Donc, on peut voir exactement qu'est-ce que ça nous prend pour créer cette foutue drill de merde. Donc, ça nous prend un Devil Haloid, ça nous prend un Titanium Drill 655G et euh, ça prend deux jours à crafter. Ça veut dire que pendant deux jours, je peux pas utiliser ma drill. Bah, ce pas, si on... pas comme si on était des mineurs. Donc, 50 millions. Wow, on commence à être pauvres les gars. Hein? Ouh la lilali. J'ai mis, Et comme j'ai dit dans la dernière séquence, vous avez sûrement vu, mais j'ai mis des items en vente en espérant que quelques-uns d'entre eux partent là. Euh, ça, c'est pour devenir mon ami, si vous avez envie de devenir mon ami, celui qui met le plus d'argent sur mon, euh, ma paille gagne mon amitié. <rire> je suis rendu à ce point-là, les amis. Et on va prendre notre Divan Haloid juste ici. On va prendre notre Drill 655. Et aussi, il faut rappeler que ma, 10, ma Drill, elle a le Compact 10, elle a l'efficacité 10 aussi avec les Silex et tout. Elle a des gemmes parfaites et tout, mais je sais pas si ça va marcher vu qu'elle est coop euh, co band. Ça devrait normalement. Ça devrait... Et... 50 millions d'Ivan Vous êtes prêts, les amis? J'ai un peu le seum parce que ça... Ce, cette drill-là, elle a... Attends, ça l'enlève tous mes trucs, non? Elle a un Blue Goblin Egg et tout. Juste cette drill-là, je crois qu'elle vaut genre 300-400M. Et là, elle va valoir quoi? Oh non, les amis. J'espère que ça va pas m'enlever mes trucs. Oh non, les amis, ça m'a... Oh non. Oh non, les amis, j'espère que ça... Les gars, si ça me l'a enlevé, je fais une pétition à Epixel. Alors moi, je te le dis tout de suite, hein. Hop, bidou, bidou, bidou. Bon, ben, voilà. J'ai fait une grosse connerie, les amis. Maintenant, dans deux jours, je vais revenir durant un live. Je vais la prendre et la tester jusqu'à la fin de mes jours. Je vais l'utiliser pendant au moins une heure, voir si c'est plus rentable ou pas. Parce que, bon, il n'y a pas vraiment de merbon en ce moment. Donc, on peut pas avoir de festival de minage. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir une nouvelle... Comment ça s'appelle? Un nouvel euh, outil qu'on n'avait jamais, qu'on n'avait pas encore. Bon, c'est sûr que ça fait mal aux fesses les 750 m, mais t'inquiète, je joue plus tant au skyblock en ce moment. Euh, je peux juste m'hésiter ma plainte de gens, je sais pas pourquoi. Il, mes potes vont pot pas être content, il m'a pris mon hyperion, euh, tout plein de conneries comme ça. Non bon, euh, c'est pas très grave les gars, mais bon. Euh, pour l'instant on attend juste que la drill soit fait Dans deux jours il y aura sûrement un live Où ce que je vais tester en, en live la drill Donc voilà, laissez dans les commentaires euh, Dites-moi dans les commentaires à quel point j'ai été un gros idiot de faire ça, ça J'ai dépensé 750 m pour rien Et puis voilà, pendant ce temps-là on ferme le jeu On n'y revient plus jamais, adieu